Yo salut à tous, je fais une petite vidéo pour faire voir le bordel que c'était, ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin du coup, si je suis dans le passé, on a fait un jour, 54 en no power sur Derrièse donc sur Black Ops 1, euh, franchement c'était hardcore, euh, je vous fais voir déjà la mort dans un premier temps, après je vais laisser donc le gameplay, l'histoire que vous voyez, comment on s'est fait doser avec les voix et tout, euh, c'est très dur en fait. Au bout d'un moment, on est obligé de, de, de se séparer, et euh, donc ça, c'est une strat que Flo m'a dit qu'il fallait faire comme ça, et c'est vrai que c'était pas con. Donc, on a vraiment poussé au maximum le, le, le délire. Dommage, on n'a pas le score parce que bon, bah vous allez voir la fin de partie, c'est con. Et là, on était dans un moment en fait où euh, on avait plus de laser, donc moi j'étais déjà séparé. Bon, je vous expliquerai ça dans, le, dans la deuxième partie. Mais là, en fait, euh, on essayait de sortir des muns parce qu'on avait plus de, plus de Wonder. Donc là, c'était mon pote qui avait la, la Wonder. Je vous, je vous expliquerai tout ça après dans la deuxième partie. Euh, mais là, on essayait de sortir là, en fait, là, les munes, donc euh, ouais, moi, par n'importe quel moi, moyen, et faire faire faire moyen. Et en fait, à euh, un, un moment, là, il va se mettre à aller shooter. Et puis, on va avoir une fin de partie dans les, de les de secondes qui suivent. Je vous laisse déjà regarder ce fail. Et puis, je vous reprends tout de suite dans une minute. Ouais, tu te mets là et vas-y, bombarde. Vas-y, bombarde, bombarde, bombarde. C'est risqué mais ouais. pas le choix Allez, allez, sortez, sortez Vas-y un dernier chargeur oh, je... Ah on prend, on prend C'est pas grave Réa normalement t'as le temps Y'a rien qui est sorti Bon on se casse On se casse Rien ah, qui est sorti, on n'a pas eu de cul, tant pis Là la bombe elle aurait plus nous pop les mûnes la pute Ouais <rire> Serge de fesses Oh non le chien Bien joué Oh non je me fais taper par le chien Non mais non le chien le ah, tu... non oh deux chiens au cul, là C'est chier bordel Oh wow. ah, J'ai vu, t'as pris deux... J'ai vu, j'ai entendu les deux hits de chiens. Oh, dur Faudra peut-être les sortir la prochaine voilà, fois. Voilà, donc ce dosage, vous l'avez ouais. vu, il était assez agressif. En fait on ouais, on, voilà, ouais, on essayait à tout prix de sortir les murs, donc c'était un peu compliqué parce qu'en fait si vous voulez genre euh, on va dire de 0 euh, à 25 déjà faut se faire le setup Donc pour se faire le setup dans cette map euh, quand vrai, le courant il est de éteint de pouvoir, on a les deux portes euh, qui mènent à la first room qui sont fermées donc en fait on est obligé de se tuer <rire> Enfin on est obligé de se séparer pour faire le setup <rire> en fait le truc c'est que euh, au début euh, mon poteau il va faire les boîtes jusqu'à ce que moi j'ai tout ce qu'il faut donc la wonder, le laser et les singes et après il doit se tuer et revenir avec moi et essayer de faire les boîtes, ça marche. et du coup, une fois qu'on a le setup, euh, on peut commencer à faire les manches et tout, et tout jusqu'à à peu près, on va dire, euh, 45. Euh, une, wonder, Merci, mon amour. Euh, une wonder complète plus un peu de laser, on termine les manches. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de zombies dans les manches en fait qu'il faut deux voire trois wonder wolf, donc ça fait qu'on est obligé de trade. Oh ouais, j ai, j ai donc, là, en fait, on bon. était dans un moment de la partie où bon, euh, on tout. était euh, obligé de se séparer en fait parce que lui il avait plus de balles de wonder, euh, et du coup, euh, moi je suis descendu. Et donc là en fait lui il était en train de trade de son côté la boîte pour avoir la wonder et dès qu'il a eu la wonder et eh ben en fait à partir de là euh, il a commencé à les retuer, donc, vous allez voir là il va revenir au dessus de moi et il va commencer à les rebuter et donc à partir de là en fait c'est la grande folie parce que il euh, n'y a que lui qui a la wonder et on est séparé, c'est à dire qu'en gros si jamais on meurt euh, bah faut, en fait, faut, en fait faut, concrètement faut pas mourir quoi. lui il tourne en first room pour que je puisse le réanimer au niveau du grillage et moi euh, bah, je courais dans tous les sens et tout donc vous allez voir c'est vraiment c'est vraiment nimple. la première partie ça va être lui qui va avoir la wonder et la deuxième ça va être moi parce que du coup on a, re on a refait l'opération on a eu besoin de le faire deux fois dans la partie à la 53 il me semble vous allez voir c'est n'importe quoi franchement c'est vraiment dur en tout cas un gros, gros GG encore à lui euh, sweet il a montré encore une fois qu était, que c'était un un bon joueur, ça faisait des, des, des lustres qu'il n'avait pas joué. On a envoyé premier essai, on a fait 54, le record c'était 55. Un peu dégoûté de ne pas l'avoir eu parce que j'aurais vraiment kiffé faire ce record avec lui. Après, euh, bah, je le pèterai avec quelqu'un d'autre si, si, si, si jamais on y arrive. Mais ça aurait été beau que je le fasse avec le sweat, c'est dommage. En tout cas, merci à tous parce que vous avez été beaucoup sur le live. À la fin on était plus de 90, ça fait plaisir. Euh, du coup voilà je vais vous laisser regarder le bordel donc du coup voilà moi je j'essaie tant bien que mal de lui ramener des zombies de temps en temps pour qu'il puisse wander Parce que là il y a que lui qui peut les tuer ça sert à rien qu'on me dise le laser on peut les tuer ou quoi ouais, je Pff, on pas pas rien. Prêter, le, le laser en plus c'est priorité pour on les chiens le Faut arriver à tuer ah, les chiens voilà là, veux, là, on... là on voit pas mais là j'étais rouge Parce que bah vu que je me suis suicidé je me suis mangé de baffes de chien là j'étais rouge Et quand tu te suicides tu ne vois plus rouge Enfin bref je vais vous laisser regarder le... Je vais vous laisser regarder la fin du gameplay. Et puis bah, encore merci à non, tous. Là, et puis bah, encore GG à Sweet. Et, et, et puis voilà, peut-être que, que de je reprendrai la cette dernière partie, partie, mais je ne suis pas sûr. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao, ciao. Oh, c'est le bordel là. Allez, ah, chiens, ils foutent scandale. T'as un laser, toi, au moins, et tout ça pour te. Que... Eh ouais, ouais, ouais, mais c'est le bordel là. Ça spawn de partout, on va se taper des charpentiers et tout là. Ouais non mais charpentier c'est manche prochaine, on s'en branle pour l'instant. Je peux te là à travers la grillage avec moi Là la wonder ouais la tu wonder. peux. Ouais ouais tu peux. Bien joué. Bien joué. Moi oh, c'est ces putains de chiens qui rentre fou là. Non mais il meurt jamais wesh les rampants qui sont arrivés là. Oh non, mais vas-y. Où? Euh, Rampes au grillage. Ouais. Tiens. Sur le côté vieux. Ouais, bon, bon. Faut que tu vraiment que tu défourailles là, Wander. Hein. Ouais, ouais, Si tu l'as, c'est pas pour faire joli. Moi, chez moi, c'est un bordel, hein, je te le dis. On repasse avec le. Non, ah, dégage de là, toi, petit bâtard. Là, je vais repasser avec le pack, ouais. Parce j'en ai un paquet. Attends, attends y'a les chiens qui sont là. Là, je passe la vieux. Encore une deuxième. Ouais. Si tu peux. Attends là j'ai les chiens au huc Bien joué Je suis rouge Fais attention à toi Ah je suis rouge je suppose que je suis ouais, rouge Ouais ouais je... ouais je vois Ah je suis rouge Après, je passe là vraiment Ah non pas moi Faut pas que je meurs faut pas que je meurs Eh <rire> c'est un bordel ah gros trop sportif pour moi là. Ah là j'avoue. Ah moi je vais faire un arrêt cardiaque là. Quoi Ah les chiens. Mon dieu. Ah ouais c'est toute la partie c'était. Non mais. Ah ouais bah oui. Mais pas du tout. On a quand même bien avancé là. Je pense. <rire> J'ose espérer. Ah ouais ouais. Ah mais c'est les chiens, c'est n'importe quoi. Là. Ah faut même pas faire une pause manger, tu reviens, tu te fais violer. Ah ouais. Vas-y, ramène ton pack chez moi, moi. Ouais ouais, ouais ouais ouais ouais, j'arrive. Top, fais oh. gaffe, t'inquiète de toute façon je fais un tour FG-42 J'en ai pris une Bien joué wow. Ah ça y est les chiens c'est reparti Mais pourquoi il y en a autant là Ouais je sais pas parce que en fait on se rend pas compte mais dans le spawn contrôle, on les baisse direct tu vois D'entrée Directement Ah ouais alors que là quand on court comme des débiles Ouais c'est ça. ça Ouais ouais genre... Tu peux mettre shoot chez moi. Allez! Allez! Ouais, j'ai plus qu'une balle, elle va être pour chez moi. Bon! Oh. Ouais, plus de wonder. C'est vide? Ouais, c'est vide. Et elle est encore chez toi la boîte? Ah ouais genre là en plus t'as un peu de plus <rire> <au trade. rire> Ah ouais ok. Non non non mais attends, on va trouver un moyen pour que tu me les passes. T'es vers où, là Et t'en as combien Parce que moi j'en ai une dizaine quand même. j'en ai 4 ou 5. Euh... Ok, bah vas-y, soit tu les fais ramper et tu fais de la boîte. Vas-y on va faire ça. Ouais, j'ai 49 que... balles de laser aussi, je vais le trade. Ouais bah de toute façon là la folie elle est bientôt finie là. la prochaine mondeur c'est la l'infini la manche. Ok c'est bon, j'ai que des rampins chez moi, je peux te les filer au grillage si tu veux. Non de au grillage ils monteront pas, ils monteront pas au grillage Faut aller tu dans mets spawn. mon laser dans le mur ou pas Non non non, que le wonder. Garde là le, le laser, on le fera sans fin de manche Ah c'est... Franchement là c'est du sport là C'est cul serré là Ouais ouais ouais Ah putain t'as un chien Soit j'ai un chien, soit t'as un chien En tout cas on a un chien Ah oh, Wonder, c'est bon. The Nickel. Yeah. chez toi, on s'en fout. Tu déforages chez toi. Ce qui compte, là, c'est qu'on survive. Défonce tout ce que t'as. Moi, je vais arriver avec mon petit pack de mots là. Enfin, mon petit pack. Euh... J'ai un bon pack, quand même. pour l'instant, j'ai un pack de chiens. <rire> Alors, vas-y, je vais mes rampants. Je suis dans la zone. Oh là, trop de chiens sur suis... rouge, oh, je fuis. Vas-y, là, les... Ah oh, mais j'en ai 4, wesh ouais Vas-y, viens, viens, viens. Attends, j'ai une idée. Vous venez là, les chiens de au grand mort là. Voilà. Ils sont morts, les. Deux qui sont morts. Voilà, oh, l'entraînement pour les chiens. T'as des zombies Non. J'en ai pas. J'en ai 4 Ah oh, oh, oh. OUI Tiens, vas-y grille Grille moi ces trous du cul J'en ai 4 là Attends. Tranquille. Oh, mais... Voilà nickel. Faut pas que ça grille les rampes en derrière. Ouh, bien joué, on a réussi. Oh là là la folie des clé là. là. là je te crois. Sur parole. Ah oui ça, tué. Ah non mais qu'est-ce qui vient tout là, ce chien. Je vais arriver de cramer les yint Vas-y s'il te plaît. Bientôt bientôt bientôt. Dans peu de temps. Oh ah, propre. Oh ça me met tellement bien, j'aime quand t'es là. Auprès de moi, à Forêt. Moi, je m'en bats les couilles, je tire pour un chien, rien hein, à foutre. ça J'arrive. C'est chaud Non, non, c'est Le stress qui redescend. C'est fini, dans vieux J jure Je jure, c'est fini. Ah, ah non, là là. non, peut-être pas, non. Non, non, j'ai dit de la merde. Ah non, non, non, non, non c'est pas fini, moi je reconnais, c'est pas fini. <rire> j'ai presque fait le de monde derrière. Ah non Je jure Vas-y, chez moi, y'a de quoi, quoi pâtéifier si tu veux. Ah, ça c'est sympathique ça. T'as vu Je suis un mec gentil moi. Une médaille de la Légion d'honneur, vous méritez Ouf Ouf Ouf Ouf, ouf. C'est bon, ça spawn plus là, t'en as ah, C'est la fin là. là, ça sniff grave là, ouais moi j'en ai T'en as combien 2, 4, 6, 7... T'es sûr Tu sais compter 7 ou 8, ouais, voilà, j'ai compris Je l'ai mis au laser là, je les mis à terre Non, non, non, là je vais mettre un bal de rondeur. Et comment on fait là Parce qu'il faut que tu te suicides là Oui donc, bah, faut que je prenne comme... des boîtes. Ouais, <rire> ouais, ouais, mais attends, t'inquiète. Oh ouais. J'arrive. Hop, je remets ça. Voilà, t'as plus personne. Ah, t'as ah. vu, c'est musclé, mais. Non, mais elle est où la boîte -dessus, Et que Mais que là, tu sais, la bouger, sais que la boîte, mec, je... enfin, moi, la Wonder, là, j'ai tiré pour 5 zombies, des fois, on hein. me bah, les couilles. Ah, ouais, ouais. Attends, il faut que tu la fasses bouger la boîte, toi. Oui, oui, oui, oui, oui, t'inquiète. Oh ouais. Déjà, je vire ça. Ah, oh, mais Cotix, mais oui, le Cotix, quoi. C'est bon. Euh, du coup, la Wonder, vas-y, bah, je dégage la boîte. Et là, euh, t'as combien de laser T'as acheté pour les chiens <rire> 104, ouais, ouais, j'ai assez.